Salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'adore et que tous mes copains ont validé et adoré. Une recette de Lyon maison. C'est super ludique, en plus, à faire avec vos enfants ou tout seul. Et c'est relativement facile. Trêve de blabla. Je vous présente les ingrédients et la recette juste après. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de gaufrettes fourrées au chocolat ou à la vanille, de crème liquide entière, d'eau, de beurre de riz soufflé, de glucose, de sucre et d'un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire notre caramel. Donc on va mettre notre glucose, notre sucre en poudre et notre eau. On va bien faire caraméliser. Ensuite on ajoutera notre crème entière qui avait déjà été chauffée avant, puis notre beurre. Voilà, donc déjà on va passer la première étape de galérer à peser. Le glucose. Voilà, donc du coup j'ai pesé mon glucose, j'ajoute mon sucre et mon eau. Et là donc ça part en caramélisation et comme je vous ai dit, on ajoutera la crème et le beurre juste après. mon caramel, une fois que j'ai ajouté mon beurre j'ai remis un petit peu la casserole sur, sur le feu histoire de me dire deux minutes là du coup j'ai un beau caramel trop trop beau j'ai juste envie de me plonger dedans, et oui mon amour du caramel est toujours présente, bref je m'égare dans mes pensées. Une fois que mon caramel est terminé, je le mets de côté, je le laisse refroidir. Et en fait, après, on se retrouve pour enrober nos petites gaufrettes de caramel. Voilà, donc du coup, j'ai fini mon caramel, j'ai laissé refroidir. Et ensuite, je l'ai mis donc dans ma poche à douille avec ma petite douille plate. J'ai fait 12 petites tas de gaufrettes et je vais tout simplement venir étaler en fait, mon caramel sur mes gaufrettes. Voilà, donc là du coup j'ai recouvert euh, mes gaufrettes de caramel, il y en a absolument partout, c'est totalement normal, même avec la douille, ça en fout un peu partout, mais c'est pas grave, là on va le mettre au frigo pendant 10 petites minutes, que ça fige un peu, et ensuite après je vais vous montrer ma petite technique pour recouvrir de chocolat au riz soufflé. Voilà, on met tout ça au frigo, on attend, et oui, il faut patienter, tout me monde, je vous toujours dire, hein, des recettes aussi gourmandes que ça, ça se mérite Allez, voilà, donc là, du coup, je viens de sortir mes petites gaufrettes recouvertes de euh, caramel. Je vais les laisser juste de côté et je vais tout simplement faire fondre mon mélange de chocolat noir et chocolat au lait. Comme d'habitude, micro-ondes ou bain-marie. Et encore une fois, comme d'habitude, vous savez ce que je vais faire, je vais le mettre au micro-ondes. Une fois que ce sera bien fondu, je vais ajouter donc mon riz soufflé, pardon, et puis on pourra recouvrir nos petites gaufrettes. Et voilà voilà! le big, big, big squeeze non, non, non, non, non, non. Putain j'arrivais jamais ça avant Voilà donc du coup là mon chocolat est bien fondu Et je vais tout simplement ajouter mon resoufflé voilà, donc une fois que j'ai incorporé mes riz soufflés et que j'ai bien mélangé, je viens tout simplement prendre un, un saladier. Je pose ma grille dessus. Je vais simplement venir mettre mes gaufrettes sur la grille. Voilà, donc là du coup, j'ai mis la moitié de mes barres sur, mon, sur ma grille. Et en fait, je vais tout simplement venir prendre mon chocolat et en fait, le verser pour que ça coule dessus. C'est magique. Franchement, cette recette, c'est si on peut l'appeler... Recette du bonheur, ça serait parfait. Voilà, donc là, du coup, j'ai recouvert mes gaufrettes de chocolat au riz soufflé. Je vais les débarrasser dans un plat que je vais aller mettre au frigo. Je vais faire ma deuxième tournée et ça part pendant deux heures au frigo. Et oui, encore une fois, il faut vraiment bien, bien, bien les mériter. Après, pendant ces deux heures-là, vous pouvez faire un petit footing, une petite séance de muscu, une petite séance de piscine. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez vous regarder un dessin animé. Moi perso, je vous jugerai pas. Allez, je débarrasse tout ça. Après, tout simplement, je vais récupérer en fait le chocolat qui est tombé dans mon saladier. Je vais le remettre dans mon bol. Je vais le refaire chauffer et en fait, je vais tout simplement le refaire couler sur mes autres coffrets. Et on se retrouve donc deux heures après. Nos lions ont bien durci, ça nous fait des super belles euh, barres chocolatées. J'ai trop envie de croquer dedans à pleines dents. Donc là, on vous a montré en petite euh, close-up, on va dire, l'intérieur de la barre. Donc là, vous pouvez les mettre dans des boîtes hermétiques et les garder au frigo et vous cassez le bid. Franchement, c'est tellement addictif. Oh là là, enfin bon, bref, allez, je ne m'écarte pas plus. Donc, n'hésitez pas à refaire cette recette, à la partager à vos amis, à votre famille. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, partager, faites tout ce que vous voulez avec ma vidéo. Ne bavez pas trop et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!